Hello la famille, c'est Oshigo la mère de mes enfants par rapport à Guillaume Institute. Mata vais Mata cacher, je vais te cacher. Corona. Yo Corona, yo Kéba. Pourquoi tu es au coronavirus